Bonjour monsieur l'ambassadeur, vous venez de participer à une rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Dis-moi en quoi, en quoi consiste cette rencontre En effet, c'est une prise de contact. Comme vous le savez, moi je viens d'arriver. Je suis en train de faire des connaissances, des entretiens avec plusieurs membres de gouvernement, aussi bien que la société civile et autres parties de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 n'est-ce pas On a la à urbaine avec les gangs, il faut des outils pour qu'on puisse combattre cette, et, et, ce fléau. Justement, et des commandes ont été faites effectivement donc, quand, au niveau des matériels, donc qu'est-ce qui empêche à ce que ces matériels soient parvenus au gouvernement ici? Je veux dire, si une société étrangère accepte le paiement d'un pays tiers, c'est que les autorisations sont là, il y a un pré-clearance qui permet de le faire. Maintenant, la papasserie et d'autres facteurs peuvent faire que ça prenne du retard. Et nous, du côté du gouvernement haïtien, on, on, on essaie d'être en conformité avec les demandes des, des gens qui vendent mais eux-mêmes aussi de la communauté internationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir, que les États-Unis ou le Canada nous donnent de l'assistance pour la police, les formes, etc., des fois nous donnent des moyens, et ce que commande, c'est pour donner des moyens à la police pour que la police puisse faire son travail, jouer son rôle dans la sécurité publique et assurer que les personnes puissent vaquer librement les occupations quand des personnes qui sont animées de mauvaises intentions portent entrave à cette libre circulation. Merci Michel. Merci Michel.